Bonjour à tous et bienvenue sur Mac Forever. Alors ce soir on a la chance d'assister à l'avant-première du film Steve Jobs à l'occasion du ciné-festival, ce qui est assez exceptionnel étant donné que le film a été repoussé à début février en France. Alors On retrouve Cédric qu'on avait déjà rencontré pour notre reportage au Musée Boulot. Qu'est-ce que tu veux là, Cédric Alors, on est là pour l'avant-première du film Steve Jobs. On est venu avec notre Apple One, notre réplica, pour le présenter avant le film. Vous allez le projeter comme ça sur grand on va écran le Projeter sur grand écran, oui, l'Apple enfin l'écran de l'Apple 1, puis l'Apple 1 aussi, pour montrer aux gens qu'est-ce que c'était l'Apple 1 du, du tout début de la société Apple quand Steve Jobs et ses compères l'ont créé. Je trouve qu'Apple a changé depuis que Steve Jobs n'est plus, euh, plus là Il euh, n'y a plus rien qui marche, les produits sont plus du tout ergonomiques. Effectivement, je trouve qu'Apple est devenu très business business. Ça a un petit peu changé le rêve qu'il y avait autour de la pomme. C'est différent, mais il y a toujours la mentalité Apple derrière. Donc euh, non, pas vraiment. Euh, certaines choses en bien, certaines choses en moins bien. Je trouve que maintenant, Apple se disperse énormément. Ils ont beaucoup de produits qui sont peut-être moins bien finis. Quand même beaucoup, ouais. Quand même beaucoup. Steve Jobs avait cette créativité absolument dingue euh, qu'on retrouve un peu moins aujourd'hui dans les produits, beaucoup plus commerciaux et euh, probablement un peu plus euh, dans l'optique de générer des revenus plutôt que des nouveaux produits innovants, en fait. Un peu dommage. Oui, mais pas forcément euh, en moins bien, je pense. Forcément changer, oui, parce qu'il y a moins de culture du secret et ça change un peu, mais ça ne m'a pas troublé jusqu'à maintenant. T'as pas eu 20 secondes, t'as eu 3 semaines. L'univers entier a été créé en une semaine. Faudra nous expliquer comment tu t'y es pris alors. Est-ce que tu trouves que Tim Cook euh, est au niveau de Steve Jobs pour diriger Apple oh, Pour la direction, certainement, oui. Simplement, il, a pas, il en a pas le charisme. Je pense qu'il il, il, il avait, avait toujours la petite idée, le petit truc qui faisait que effectivement c'était le petit plus qui faisait que les fans disaient « Ah ça, ça c'est Steve, ça c'est lui, ça c'est tout, lui c'est craché ». Steve Jobs c'était l'essence pour moi d'Apple, euh... mais j'aime bien aussi Tim Cook, mais il n'a pas la même prestance quand il fait les présentations. <rire> pas encore Est-ce que tu penses qu'il faut être un tyran pour bien gérer une entreprise Il paraît que tu es pire que d'habitude ce matin, je ne savais pas que c'était possible. Non, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire, mais ça aide. Moi je trouvais qu'il avait l'air sympathique, après c'est vrai quand j'ai vu les extraits du film, je me suis dit mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est vraiment Hollywood, ils ont un peu poussé le trait, donc... Euh... Je pense pas que la nature humaine est quand même paresseuse au fond. Toi particulièrement. Hein. Ouais grave. <rire> D'ailleurs est-ce que tu penses que depuis qu'il n'y a plus Steve Jobs, les dirigeants d'Apple se lâchent un peu plus Ouais clairement, ouais. Puis ils communiquent plus, si on peut dire communiquer, mais voilà. Et même si c'était vrai, c'est pas franchement diabolique. Comment vous avez trouvé le film, alors C'était très bien. Très bien Très très bien. Vous Il avait... a montré un autre visage de Ah, c'était pas mal. Musique, euh, je regrette pas Christian Bale, parce que Michel Feisenberg... Mais t'as bien aimé Je sais pas, non. J'ai bien aimé, euh, en tant que film, peut-être pas en tant que biographie, mais... <rire> Est-ce que t'as bien aimé le film Oui. Je vais être génial parce que ça, parle, ça remet euh, tous les bouts de, de l'histoire depuis le début de la, de la micro informatique que j'ai vécu aussi. et C'était vraiment très bien. Salut Mac Forever. Ouais, c'était bien ce film. C'était drôle parce que du coup, c'était pas du tout sur les produits Apple. Euh, touchant, sur la fin, plein d'émotions. Euh, je sais pas si ça représente la réalité, mais c'est un bon film. J'ai beaucoup aimé, ouais. J'ai même pleuré. T'as versé une petite larme Non, non, quand même pas. Mais, mais non, j'ai pas pleuré. T'as versé une petite larme Ouais, presque. <rire> touchant Ouais, ouais. Non, touchant avec... Le... Il y a plus... On sent plus l'histoire de... de Steve, donc l'histoire un peu plus profonde de, de lui. Ouais, Est-ce est qu'il est pas un peu trop dépeint comme un tyran Écoute, comme un tyran, je sais pas. En tout cas, on le voit souvent comme euh, le super génie et puis les deux premières euh, keynote qu'il fait. En fait, on voit qu'il se plante quand même. Puis du coup, ça pète un peu le gros mythe du génie. Oui, au début on se dit Ah, le salaud, mais après on s'y attache, c'est vrai, vraiment. Ouais, il est assez dur avec tout le monde, donc oui, un petit peu comme dans les légendes populaires, mais j'ai trouvé peut-être quand même plus euh, dur dans le film que dans ce que je pensais en réalité. C'était assez honnête selon, selon le livre. On, on, on l'imagine, hein, il, est, il est vraiment euh, très très bien joué. Il était un peu là avec nous ce soir. Ah, exactement, <rire> exactement, ouais. Alors on remercie bien entendu le Ciné Festival pour cette super soirée tous les gens qui ont participé à notre micro-trottoir. Et puis on vous donne rendez-vous dans quelques mois pour que vous nous disiez ce que vous en avez pensé. Merci à tous. Tchou, tchou. Grave Il ressemble pas trop à Bradley Cooper, ce mec, pas. Ça On va faire un sondage, en fait, sur le site. Hein. Non tu, tu, tu penses que Steve Jobs euh, plaisait aux femmes euh, Plutôt dans sa jeunesse, à mon avis. <rire> vous venez pour Steve Jobs Non, non, non, non. non je viens pour Didier. Non, vrai, <rire> Pourquoi vous n'êtes pas déguisé euh, je suis habillé en noir, ça fait ouais, pas mal. Un ouais. peu comme ça, ça peut faire euh, col roulé. Super, super. Ah, bah attends, on montre le nous <rire> Ouais, voilà. le t-shirt de circonstance. T'es voilà. plutôt popcorn salé ou popcorn corn Euh Pas de pop-corn. J'utilise un Nexus tous les jours, donc je sais pas si je pourrais Mais tu veux te confesser là, ou... <rire> en tu fait, as déjà eu un Walkman. Ah, encore <rire> Tu sais ce que c'est un Walkman alors nous sommes avec Steve Wozniak dans la salle. Et quelle chance Il était là pendant la projection. Steve, tu veux te dire à moi Le comment